Bonjour, je voulais vous raconter vite fait pour les nouveaux à quoi ça ressemble une aventure de confrérie. Donc, typiquement, c'est quand vous avez ce joli petit symbole qui correspond à l'aventure euh, qu'on va vouloir suivre. Le premier élément que vous pouvez voir en fait, c'est qu'il y a deux nouvelles quêtes. En fait, c'est un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle des badges, comme indiqué ici, et chacun de ces badges correspond à euh, bah, quelque chose à faire dans le jeu. Attention du coup, lorsque vous allez récolter des choses, de ne pas y aller trop vite, car sinon vous risquez de rater des badges. C'est exactement comme les catiguelles, il faut les récolter l'un après l'autre. Par exemple ici, si je récolte mes planches, ça va faire avancer le compte du badge bracelet, qui correspond à la quantité de bois d'acier ou de marbre Ce sont des quantités relativement faibles, du coup, vous pouvez constater que ça ne va pas me faire un badge entier. En vrai, j'arrive seulement péniblement à 14 000, ou à peu près, et j'ai plus qu'à relancer mes productions, en l'occurrence en 3 heures. Prenons d'autres exemples de badges un petit peu plus intéressants et possibles à faire, typiquement. Euh, Est-ce que là j'ai des choses qui avancent non, je suis encore un petit peu loin. Par contre, le badge militaire, il y a de bonnes chances que j'en ai au moins. Regardons ici. Si je regarde mes gardes, en fait, je suis à 0. Si je récolte ceci, j'ai récupéré 300 mages. Ce qui correspond en fait à une 1800 en termes d'escouade, donc un petit peu plus. Je peux récupérer également d'autres mondes ici, par exemple... Et encore quelques unités militaires ici et au final je constate que j'en suis à presque 4023 sur les 4200, c'est ballot. J'ai aussi un badge pour les pièces là aussi on va avancer un petit peu et on va constater que ça va encore pas suffire parce que sinon ça serait pas drôle. Par contre badge qui est certain d'avoir ici c'est les tiars qui correspondent à utiliser des sorts donc ici si je décide d'avoir mes habitants un petit peu plus heureux je peux typiquement utiliser un premier badge d'un ensorcelé vous voyez ça s'allume c'est normal et un deuxième et là c'est bon j'ai mon badge si je récolte maintenant je suis content j'ai eu un badge si je continue à utiliser N dans sorceler, du coup, je peux avoir un deuxième badge qui va commencer à se préparer. Donc, chacun d'entre nous obtient des badges individuellement en récoltant les bonnes choses dans le bon ordre. Tiens, si je vais avoir mon badge militaire, j'avais raté, j'ai ça. Voilà. Donc là, du coup... J'ai récolté mes 4200 unités, j'en ai même fait un petit peu plus. Maintenant que j'ai récolté le badge, ma prochaine récolte d'unités militaires m'avancera le badge suivant. Passons maintenant à la carte. Donc là on est effectivement en plein milieu de l'aventure, pour vous donner un petit peu une idée. Généralement, on va choisir de suivre un chemin. Le but du jeu étant évidemment de partir du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et ici on a décidé de suivre le chemin bleu. Vous voyez qu'on est déjà bien avancé en fait vous avez un point de départ qu'il faut absolument remplir de manière à pouvoir continuer des points normaux et ce qu'on appelle des carrefours qui sont des points qui rapportent potentiellement un petit peu plus de points et qui, euh, en fait, on pourrait même bifurquer sur le carrefour vous voyez ici que même si on suit le chemin bleu on arrive ici, on n'a pas encore fini ce point là et de fait, on pourrait faire le carrefour d'à côté qui est ouvert alors que si par exemple on va complètement ailleurs vous voyez, j'ai un petit cadenas le point est verrouillé, je ne peux rien faire dessus pour l'instant. On a donc des badges en stock et on peut décider donc de les contribuer sur un point. Typiquement ici, on demande des résidus arcaniques, euh, je peux en livrer, ça tombe bien, c'est sur le bon truc, donc je vais poser un résidu arcanique, vous voyez, j'apparais ici, et euh, Soso a posé un sac de pièces, elle. Je peux continuer à poser des sacs de pièces d'ailleurs, pas sur un, ça par contre, pour l'instant, j'en ai pas, mais ça coûterait. Hyper cher en termes de diamants. Si je continue, la case finale, vous avez donc quelques récompenses sympathiques. Et eh ben, pour l'instant, je ne peux pas les avoir vu qu'on n'a pas terminé le chemin. La deuxième carte, qui a exactement la même forme que celle-ci, mais qui est ouverte uniquement une fois qu'on a fini la première, contient des récompenses plus sympas. Souvent, vous avez un artefact pour améliorer un bâtiment de l'événement précédent. Et la troisième, c'est encore plus intéressant, avec quand même, excusez du peu, 25 boosts de 45 minutes, c'est quand même sympathique. Pour savoir qui aura les récompenses, ça marche exactement comme pour le tournoi, à savoir qu'à la fin d'une carte, lorsqu'on ouvre la carte suivante, toutes les personnes qui ont posé au moins un badge quelque part sur la carte vont avoir les récompenses. Par exemple ici, si je regarde ce point, je vais vérifier que Bustard, Sandbell, Marvelous, Malewen, Ivy Null, ça c'est moi ça, et Savary vont avoir une récompense. Même si c'est en dehors du chemin qu'on a choisi. Hein, typiquement, si vous avez ici quelqu'un qui a posé un petit truc pas très compliqué comme Cécile ou Chris, bah c'est bon, quand on va arriver au bout de la carte, ils auront également une récompense. Voilà donc pour le fonctionnement des aventures en général. Vous avez à peu près tout.